Bonjour, je m'appelle Evi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'outil de création web tout en un de la plateforme Biodorole. Pourquoi je vais vous parler de cet outil Parce que si vous voulez créer votre site internet, ou si vous voulez euh, que ce soit un site internet vitrine, ou un site internet pour vendre en ligne, ou vous voulez créer un tunnel de vente, cet outil-là va vous aider. Donc cet outil, c'est celui-là, il s'appelle Chita. Euh, donc pour ce faire, bon, ce, il est déjà sur mon, mon accueil. Donc je vais aller regarder sur l'accueil. Ok, une fois que je suis sur l'accueil, vous remarquez, euh, ça c'est l'outil qu'on va utiliser tout à l'heure. Celui-ci, c'est un autorépondeur. Donc, c'est but du rôle. Euh, L'autorépondeur aussi est intégré à la plateforme. L'autorépondeur vous permet de faire quoi D'envoyer des emails en automatique et de relancer vos clients ou vos prospects. D'accord, euh, c'est l'avantage chez Vidoral. donc vous n'avez pas besoin d'aller prendre un autorépondeur ailleurs, c'est directement intégré à la plateforme parce qu'on sait que ce serait utile pour développer votre business en ligne. Donc aujourd'hui, on veut parler que de cet outil là, de Shita. Il s'appelle Shita, c'est l'outil qui va vous permettre de créer des sites web ou euh, de créer des tunnels de vente euh, que ce soit des sites web vitrine hein, ou, ou, ou e-commerce hein. euh, euh, ça vous permet de le faire et également de créer des sites web euh, et de créer euh, des tunnels de vente donc là on est sur l'outil l'outil est facile d'utilisation si vous voulez le, le, le mettre en anglais en français pardon tout ce que vous avez à faire hein, c'est de cliquer sur le coin donc je vous rappelle que ici on est sur la version gratuite de la plateforme et ça vous permet déjà de faire pas mal de choses ok euh... Donc là, c'est bon. Donc ici, c'est pour tout ce qui est langue. Et si on veut créer un, un site web, un site web ou un tunnel de vente, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer là, de donner un nom à notre site web. Alors on va dire site web test. D'accord Et on lui donne la description. Pour cette présentation, on va copier-coller juste. Mais pour vous, vous pouvez mettre une description qui vous correspond mieux. Vous avez la possibilité d'utiliser des modèles existants. D'accord Si je clique dessus, vous avez des modèles que vous pouvez euh, utiliser. Hein? Il, y a pas mal de, il y a pas mal de modèles. Je vais un peu trop vite. Ça ne se fiche pas avant. Donc vous avez pas mal de modèles que vous pouvez utiliser. On ne va pas utiliser de modèle ici. Donc, ça vous permet, si vous trouvez un modèle qui correspond déjà à ce que vous voulez faire, vous cliquez dessus et c'est parti. Il va se télécharger sur votre compte Vous modifiez les textes, les images. C'est bon. Donc là, nous, on ne va pas faire ça. On fait retour. Et on veut utiliser un modèle tout vierge. Un modèle vierge, ça veut dire que c'est une page vierge. On va tout créer à partir de zéro. Et là, sur le côté, vous avez pas mal de fonctions qui vous permettent de faire beaucoup de choses sur ce site par exemple vous pouvez intégrer euh, supposons que vous avez créé un site vitrine et après vous voulez rajouter des blogs vous pouvez le faire d'accord vous avez l'outil blog avec si vous voulez vendre en ligne c'est l'outil qui vous permettra de le faire vous pouvez l'intégrer dessus euh, donc ça vous permet d'avoir de, de, de, de, quand même un site évolutif euh, vous voulez créer un site avec des réservations en ligne peut-être que vous êtes euh, vous êtes dans le domaine de l'esthétique euh, ou ou vous faites des consultations et autres, vous voulez que les gens réservent en ligne, vous pouvez, vous avez un outil que vous allez utiliser avec votre site internet pour, pour le faire. Donc, comme vous le voyez, vous avez plusieurs options avec uh, cette plateforme, surtout avec uh, ce, uh, ce, cet outil-là de la plateforme qui vous permettra, comme je viens de le dire, de créer votre site internet, que ce soit un site internet de vitrine ou e-commerce, ou uh, créer uh, de, de, un tunnel de vente. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à le liker, à le partager. Et également, si vous aimerez en savoir un peu plus sur la plateforme, je vous invite à cliquer sur le bouton pour accéder à nos formations gratuites sur la plateforme.